Acharage. Quand vous invoquez un serviteur de votre niveau de taverne, lui donne plus 4, plus 4. C'était pas mal à l'époque. Trésor en toc, une carte de plus. Mutanus. Ça mange sur deux serviteurs supplémentaires. Et As du casque qu'on a testé tout à l'heure. Que j'ai trouvé particulièrement sympa. Mais game, la game était un peu difficile. On va le reprendre. On va le reprendre. On va le reprendre. On reste dans la taverne, comment ça marche oh, C'est faible. Hein. Dur à dire. Le buddy fait... J'actualise la taverne, alors c'est un taverne 4, hein, avec le serviteur de niveau le plus élevé de la troupe de guerre de chaque adversaire. Donc on a 7 serviteurs dans l'actualisation, les 7 sont à chaque fois le plus gros de chaque. Donc euh, tu peux choper du bran, tu peux choper du taverne 6 et tout, donc c'est pas mal, il faut juste le faire dans le bon timing mais c'est plutôt gros. On up ou on à dire donc on va quand même up. Euh... bon ça on connaît, hein, c'est la chromie plus un plus un au... à chaque actualisation au serviteur de Bob lui c'est quoi c'est un taverne 4 invoque une création morte vivante aléatoire création morte vivante aléatoire donc faut être plutôt taverne 6 j'imagine ou alors est-ce que si t'es taverne 6 tu peux quand même choper une taverne 4 au moins ou 5 au moins ça a l'air un peu faiblard non ou alors est-ce que es taverne, si t'es taverne je sais pas 3 tu peux choper une taverne 6 ou plus Bah j'ai envie de mais en même temps la 4-1 est une bonne carte C'est à dire bah, en général il faut quand même plutôt 3-3 avec ces personnes En vrai, si euh, tu peux avoir n'importe quelle création, quelle que soit ta taverne, euh, c'est intéressant. Après, pull euh... entraille. Pull Quel immondice, sérieux. Impossible de choper une créade à un niveau de taverne supérieur. Dans ce cas-là, c'est assez moyen. Ça veut dire qu'il faut se projeter très vite dans la 6, ce qui est encore plus difficile maintenant. Salut, High Spirit. Étant nouveau joueur, je connaissais pas les buddies. Je trouve ça vraiment sympa de découvrir une autre manière de jouer. Ouais, c'est cool. Pas hein. très agréable. C'est beaucoup plus sympa qu'avant. Avant, Avant Il y avait... tu les payais pas et tu devais gagner les combats. Enfin, en fait, ils arrivaient à un moment. Et c'était pas toi qui contrôlais quand ils arrivaient. C'était vachement RNG en vrai. Maintenant, c'est beaucoup moins RNG équilibre les persos, en tout cas ça tend à équilibrer les persos waouh super ça j'ai de la chance hein. j'ai toujours de la chance sur méta. tout à l'heure c'était pareil hein avec l'as du casse on a eu une super texture tout de suite bon, on a quand même fait 8 mais c'est plus la, la... plus la malchance qu'autre chose je pense bon, on va lui donner une bonne carte hein. on est cool hein. on est cool Galacron on connaît. Vous me dites hein, s'il y a un perso que vous ne connaissez pas. Après tout est sur, sur internet. Hein. Vous allez sur Playerstone où vous avez tous les bodies. Il va nous taper, il a triplé dans la 3 en plus. Je pense que vous avez une chance de l'emporter. Ouais, ça fait mal au moins 9 là. Le play de rien jouer pour embêter la femme c'est envisageable Jamais, absolument jamais. Euh... Pas une mauvaise taverne. Pas une mauvaise taverne. Hein. Non, faut jamais faire ça. Tu sais, au début, tour 1, peut-être. Tu vas un tour 2. T'as un mousse en main. Enfin, tu vois, des, des, des, il y a certains spots, mais jamais, pratiquement jamais. Voilà, avec nos deux créas, tu vas quand même économiser pas mal de points de vie. Dès qu'ils comm... qu commencent à être 4 ou 5, je pense qu'on peut déclencher ça. Oh, on a un beau board là quand même. Tout ça et ça. Euh... Ça m'étonnerait qu'on perde, même avec un niveau de plus. Franchement. Hein. Ah, il a déjà sa chrono. Ah non mais c'est euh, Chuck putain quel vilain. Vous vous Pas mal ça. Booste lui parce que c'est sûrement lui que je vais garder le... En fait c'est lui qui peut le plus créer dans, ma... dans mon board. Parce que lui il fonctionne avec Gangrand Terre. Là il n'y a pas vraiment de cartes qui fonctionnent avec d'autres cartes. Bah lui il peut fonctionner avec Agamagam mais c'est pas dingue. Les autres c'est essentiellement des cartes de tempo. Lui il a une possibilité de créer. C'est pour ça que j'investis sur lui. Oh, on a un beau petit board. va hein. 24 lui aussi. Mais on a du sacré répondant. Hein. Bon, regardez, c'est quoi sa carte la plus haute. Il n'y a pas de carte haute chez lui. Ça, c'est haut. Pas fou. Ouais et typiquement il a pas de carte haute lui Donc euh, déjà le cire d'enfer il donne pas trop envie maintenant Ouais Après il y a Galakrond hein, dans cette game hein. Rien que Galacron, ça donne envie hein. J'avoue qu'il y a Galakrond Ah c'est dur à dire Pas trop, peut-être juste pour Galakrond. J'attends encore un tour. Oh, C'est pas mal ça, Anub. Hein. Vous êtes sur la liste Celui-ci ne me plaisait pas non plus. Tenez, voilà une pièce pour le dérangement. J'aime bien ça. J'améliore quand même mon board ici, indéniablement. Et en même temps, je, je, je proc un de plus dans d'Enfer. J'optimise un mana, vous voyez. Je enfin, crois que c'était trop tôt pour le faire sur ce tour. Par contre, là, ça peut être le bon timing. Égalité. On y va C'est le moment, non Oh les magmaloques, hein Let's go hein. Ça c'est fort avec Magma loc. il ouais, y a un double play à faire. Avec ça. Ça. Je sais pas si on arrivera à monter à cette stat. Je suis vraiment pas sûr, hein. c'est de jouer des serviteurs. Je suis vraiment pas sûr mais... Nice. En fait Magmaloc c'est tellement fort que ce que mais en même temps il y a une autre combi en fait c'est une belle combinaison ça Hunter looper, euh, looper le buddy d'Alakir justement en looper le buddy d'Alakir et tout on est pas mal quand même hein. après il y a Urzul qui est pas mal il y a plein de ch en vrai il y a plein de plays. Hein. on va sûrement faire le up là Moi j'ai quand même l'impression que Magmaloc c'est meilleur que tout Je hein. ce que vous en pensez man. Ah Bran Ah Bran avec ça c'est cool hein. Là j'ai un play les petits loups Euh j'ai pas les pièces Pas les pièces Ah, ah, les pièces. ah zut Et ça, non, je fais... En fait, je veux vraiment que lui Il proc sur Tarek Ou que lui il proc là Je pense que j'aime bien ça De toute façon J'étais sûr de gagner Mon board il est quand même Vraiment fort La question c'est Est-ce que C'est une chance sur 3 Ah dommage J'ai envie de garder Starek Mais je suis pas sûr Que ce soit Le play Je pense qu'il faut Malheureusement Après on peut garder Que Alakir hein. C'est juste que J'ai une combinaison En tête qui est, tellement dé... qui est tellement Dévastatrice Mais en même temps Que nous avons ça c'est cool hein ça booste forcément lui faire ça je crois Ouais c'est pas mal ça prend forme, oh, on est que tour 10 ça prend forme Ça prend forme je trouve Ah c'est cool c'est cool Ça fait des belles, des belles synergies de combat en fait Ça fait vraiment des jolies synergies de combat s'en sort bien ce petit loulou On veut cliquer ou pas Ah c'est dur hein. Prochain tour peut-être. On va prendre ça. Attends y a un truc avec ça non Ah c'est tentant maintenant. On est en train de faire des choses qui sont relativement belles. Ça on veut pas. Quoique. Non on veut pas. Quoique avec ça c'est cool. On n'a pas la place en vrai. Il faudrait virer ça et ça et ça c'est trop fort. Je pense qu'on va partir en mode juste un maximum de, de bonnes cartes. Bah, il va finir par partir, mais est-ce que Théotor va le remplacer Non. Ouais, si on le vire... Ça, ça, euh, je veux pas. Ah, mais je reste comme ça ici, ça me va. Hein. Et ouais, ouais, il va partir, lui. Ça, c'est un LM, c'est cool. Hein. Alors, on a un board qui est très, très, très, très, très puissant. Hein. Là, vous voyez, on a fait ce qu'on n'est pas arrivé à la game tout à l'heure, c'est-à-dire partir tôt sur quelque chose et... et un peu plus tempo. Vraiment, le top 8 de la game d'avant, on aurait pu rager, mais on s'est dit non, le perso est fort, le perso est intéressant, j'ai envie de le, euh, le repiquer. Là, vous voyez, on arrive à un truc qui est beaucoup plus intéressant. pas si ça a du sens mais je crois que ça en a en vrai même si ça paraît super bizarre en vrai je crois que ça en a ouais, <rire> On est fort quand même. Hein. Il faudra un poison quand même sur le... ou des, des trucs de murloc. Parce que là c'est vrai que... Ah non mais je suis con, il n'y a pas de murloc. Tu en train de me dire je trouve pas de murloc, c'est trop bizarre. <rire> ok. Ok, okay. Ben Je pense que c'est le Bran qui doit virer. Je pense que j'aurais dû prendre Théotard, c'est mon erreur. En vrai, Théotard est quand même vraiment fort avec le pouvoir. En vrai ça on peut prendre, vu ce qu'on est en train de faire. Non, on va faire. On va prendre le up ici. Ouais j'ai fait une erreur sur le Théotard. Je pense que ça n'a pas d'importance mais... On verra. Bon ça grossit bien quand même. Hein. Euh... J'ai mis Bran avant ça Si jamais il me percute ça Pour pas que ça, ça aille sur Bran Ah bah merde je vous ai montré J'ai fait un mauvais placement Bon, Désolé Bon ça change rien je pense mais quoi que Bon, on est quand même gros hein, ça c'est énorme hein. Ouais, my bad En fait j'ai considéré qu'il n'y ça... avait pas besoin de Théotard vu ma compo Mais en vrai es ta... en fait, Théotard euh, avec le pouvoir Il était totalement fou Ouais my bad là, en plus Théotard c'est vraiment une de mes cartes préférées Donc euh, je sais pas pourquoi En fait j'avais une idée en tête d'une compo et elle était tellement puissante cette idée que j'ai vraiment mis de côté toutes les autres compos qui pourraient être intéressantes Dont Théota Bon c'est pas très grave hein, mais On est quand même pas trop mal là Bon c'est trop tard par contre là Et En finale On a un beau board hein, quand même hein. On a un beau board hein. Il va te voler ton body. Bah... Ça fait quoi Est-ce que j'y peux On va bah, toujours le, le, le, le faire passer à 4 pour éviter de prendre le tunnelier. de force ouais par rapport au tunnelier oh wow c'est gros hein il est là ah, zut. Ouais, ah, c'est gros. hein, Un peu trop gros. Ouais, c'est beaucoup trop gros. Bon, il y a eu des erreurs dans cette game. Peut-être qu'il ne faut pas tripler Mounted. Mais même ça, c'est pas trop une erreur, je pense. Mais par contre, c'est Théotard. Je pense que si on part en Théotard, on peut monter beaucoup, beaucoup, beaucoup de stats. Et, euh, et être... Ouais, on peut monter beaucoup de stats, être un petit peu moins dans les rôles, se dire, bah, dans tous les cas, en plus, on aurait triplé Théotard, mais même double Théotard. Ouais, je pense que cette gamme là je peux mieux faire par rapport à ça. Et je peux peut-être conteste malgré la puissance de son board, je peux peut-être conteste. Mais c'était pas mal. hein. On s'est bien repris avec Stas Ducas. Et... c'est ce que je pensais. Hein. Même quand j'ai fait 8 tout à l'heure, je vous ai dit, je pense que ça peut être un des meilleurs persos du jeu. Parce que c'est déjà un perso qui a une tempo qui est incroyable avec son pouvoir. Et en plus, là, tu as une carte qui te... qui te permet de la création euh... Euh, hyper forte. Un peu compliqué à comprendre parce que tu as plein de, cartes, plein de grosses cartes dans tous les sens, mais... Si t'arrives à vraiment focus une, une compo et, et, et... Là on a focus une compo, pas la meilleure mais on a quand même fait deux. Si on focus la meilleure on fait un, euh, je pense.